Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va essayer de faire ce tapis Ce genre de tapis Donc euh, de quoi on aura besoin J'ai utilisé des restes de laine Des restes de laine Pour, euh, pour faire ce petit échantillon Pour réaliser celui-là Regardez, j'ai fait une grille en marron et voilà. J'ai travaillé comme ça. C'est le même genre que le petit. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même technique que j'ai utilisée dans ce grand. Donc voilà, pour faire la grille de ce tapis. Donc j'ai dû utiliser une grille. J'ai utilisé ce fil là, marron. C'est bel acryl super, c'est un fil très fin, regardez il est fin, je l'ai doublé, j'ai utilisé deux bras et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Les fils que j'ai utilisé pour les couleurs, c'est la même chose, c'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé un crochet numéro 9. J'ai fait celui-là, ce fil-là, je l'ai fait avec la base beige, on peut faire... Donc je fais ce tapis, je fais la grille, ensuite je fais ces, ces, ce genre de tresse, c'est des mailles coulées. On va commencer donc, j'ai dit qu'on euh, on va commencer d'abord la grille. On peut faire notre propre grille. Alors je vais commencer par faire mon nœud et je vais faire des mailles chaînettes. Choisi, là pour faire la grille, on utilise un crochet euh, un peu fin, pour faire ces mailles coulées on utilise un crochet plus gros donc je vais faire des mailles chaînettes vous faites la taille que vous voulez là je vais juste faire une petite grille et vous, faire, vous montrer comment j'ai fait donc euh, je vais faire juste une petite voilà on fait des mailles chaînettes on commence par faire des mailles chaînettes donc je continue je fais mes mailles chaînettes quand je termine quand j'ai la, la longueur que je désire pour commencer je fais une chaînette de trois mailles une, euh, 3 trois mailles chaînette qui remplacent une bride et une maille chaînette de séparation et dans la quatrième donc une deux trois quatre dans la cinquième je commence ma bride euh, ma première bride donc euh, plutôt ma deuxième parce que je considère ces trois mailles chaînette comme une bride donc je vais faire une maille chaînette je prends le fil, je saute une maille chaînette et je vais, je laisse une maille chaînette et je, je, je m'introduis dans la suivante pour faire ma bride. Une maille chaînette, une maille chaînette de séparation, je laisse une maille chaînette ici et je m'introduis dans la suivante. Une maille chaînette de séparation et ici, j'ai travaillé sur cette bride là. Donc, je laisse celle-là et je travaille dans celle-ci. Okay? voilà, je m'introduis là et je vais faire comme ça. On obtient, c'est ça, on est en train de faire notre grille où on va faire nos, nos, nos tresses. Donc, on continue comme ça. Je m'introduis ici, je fais ma bride. Ma maille chaînette de séparation, je saute une maille, je viens sur la suivante et j'introduis mon crochet et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, j'ai mon premier rang, il est comme ça. Je, je vais faire trois mailles chaînettes qui remplacent une bride. Je, je tourne, je fais une maille chaînette de séparation, je prends le fil et je viens sur la bride. Pas sur les trois mailles chaînettes, on a déjà travaillé sur la bride là, sur la première bride qu'on a ici, et je fais une bride. Une maille chaînette et je vais sur la bride du rond précédent et je fais une bride. Regardez, c'est comme ça qu'on va faire la grille. On va séparer par une maille chaînette, on sépare par une maille chaînette et on fait la bride sur la bride précédente, du rond précédent. Une maille chaînette de séparation et comme on a ici une maille chaînette de séparation et je viens sur la bride du rond précédent et je fais une bride voilà comme ça et on fait comme ça tous les ronds et on obtiendra notre gris donc on continue comme ça jusqu'à la fin quand vous arrivez ici vous faites vos quatre mailles chaînettes 4 et vous, vous faites une bride sur la bride du rang précédent et sur la, la bride que, euh, du rond qui, qui sera là, qu'on est en train de faire donc sur chaque bride, vous faites une bride séparée par une maille chaînette et ainsi vous aurez votre grille selon la taille, la taille que vous souhaitez d'accord je termine un peu et on se retrouve voilà, j'ai ma petite grille donc on va commencer à faire les tresses là euh, donc euh, nos mailles coulées je vais commencer par euh, prendre cette couleur. Okay. Et je, je, je vais commencer par faire un nœud. Je fais un nœud. Regardez le nœud. Vous savez sûrement le faire. Donc, et je viens sur ma grille. J'ai commencé comme ça. Donc je peux faire comme ça. Comme je peux faire comme ça. Moi, c'est la même chose. J'ai des carreaux que je peux utiliser. Je viens ici. Je m'introduis. J'introduis je, je, mon crochet et je vais aller chercher le, le petit nœud. Le nœud que je viens de faire. Je serre le nœud. Et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça une maille pour juste le, emprisonner le fil. Et regardez. J'ai le, le, le nœud sur le crochet, j'introduis le crochet, le fil il est en bas. Je garde le fil en bas de ma grille et je vais aller chercher le fil qui est en bas avec mon crochet et je fais une maille coulée. Je continue, regardez, j'ai le, le nœud en haut, j'introduis le crochet et... Je vais aller chercher le fil et je fais comme ça. C'est des mailles coulées qu'on fait. J'ai pris qu'un seul fil. Faut attention, quand vous doublez votre fil, il faut prendre les deux fils, les deux bras. Donc voilà. Je m'introduis, je fais comme ça. Je m'introduis et je fais comme ça sur ma grille. Et je vais faire ça tout le long. Comme ça. Hein? Le crochet il est en haut, le fil il est en bas. Mon fil est en bas, donc et je vais le chercher. Je vais le chercher. Comme ça. Pour les gens qui savent faire une maille coulée, on fait une maille coulée. Dans chaque dans chaque carreau, je m'introduis et je tire le fil. Je m'introduis dans chaque carreau et je tire le fil. J'arrive à la fin du rang et regardez, j'arrive. J'ai fait mon dernier carreau ici. Je tourne mon crochet. Et je vais ici sur le deuxième carreau qui est à côté et je tire. Hein? Donc, je peux maintenant tourner mon travail et toujours le fil en bas, aller chercher. Voilà. Ça, c'est quand vous voulez faire, par exemple, la même couleur. Vous avez une, une seule couleur qui vous reste, donc et vous voulez la faire ou bien faire deux lignes comme j'ai fait ici, moi aussi. Donc, j'ai tourné ici. Donc, on tourne comme ça. Et on continue je vais refaire ça avec une autre couleur on termine ce rond et on va faire et comme ça on utilise ce qui nous reste euh, la laine qui nous reste on peut faire la, les dimensions qu'on veut même un grand tapis si vous avez un fil assez épais et beaucoup de reste donc on peut faire pourquoi pas un grand tapis moi, je trouve que c'est bien. De toute façon, j'ai commencé moi-même un, un assez, assez grand. Donc là, quand j'arrive ici, par exemple, je veux arrêter, je viens, je fais une dernière marée ici, je coupe le fil. Euh, je coupe mon fil, je tire. Et je, je, je le serre comme ça. Après, j'ai mon aiguille. Mon aiguille pour introduire ces fils donc on recommence avec une autre couleur cette fois je vais prendre cette couleur jaune Voilà j'ai fait mon nœud et je vais commencer on peut commencer par ici comme on peut commencer par, par ici c'est comme vous voulez donc j'introduis mon crochet je vais aller chercher j'introduis le crochet pour aller chercher mon, mon petit nœud donc euh, petit rang là et je l'introduis comme ça je serre les fils je vais faire une maille ici pour fermer pour emprisonner le fil hein, et donc et je mets ma main avec le fil en bas et le crochet en haut et je commence dès ma première maille je commence par fermer mes mailles coulées. je regarde je prends le fil qu'il faut et je commence par faire ma première, faire attention, voilà, je continue comme ça, et vous faites. Vous introduisez le crochet, vous allez chercher le, le fil en bas, et vous faites vos mailles, comme ça, en arrivant haut je tourne mon travail un peu, j'introduis le crochet dans le carreau suivant et je vais chercher le fil et voilà j'ai tourné. Donc je tourne encore une fois pour aller dans l'autre sens. Et je continue à aller chercher mon fil en bas, voilà, comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, regardez, c'est ce qu'on obtient. Donc j'arrête avec le jaune, mon fil jaune, et je coupe. Choisissez un autre fil, vous, vous le faites ici, vous faites la même chose et puis je vais vous montrer pour l'autre sens. Je fais mon nœud, On vient, je viens ici, je m'introduis là, je fais la même chose mais seulement dans l'autre sens. Donc je, je vais, si, je, si je, je ne fais pas ce nœud, le, le fil bouge. Donc alors moi je préfère faire ce nœud comme ça je fais un petit comme ça une maille coulée comme ça pour serrer et je commence à travailler et je cherche mon carreau il est là hein, le trou du carreau et je m'introduis pour faire ma première maille coulée et, et je vais sur chercher le deuxième point ici donc euh, mon ne serrez pas trop vos mailles. Donc essayez de tirer sur votre fil. Pour que vos mailles soient un peu lâches. donc Voilà mon carreau. Je fais comme ça. Et je continue comme ça j'arrive ici, si je veux faire deux lignes, hein, si je veux pas, je, viens, je je coupe le fil ici, sinon si je veux faire deux tours de la même couleur, je tourne et je continue comme ça, voilà mon autre espace, allez je tire un peu, on, arrête, on coupe ce fil, je laisse un peu pour, pour les coutures, voilà et donc votre travail qui s'épaissit et vous aurez votre tapis voilà une fois terminé votre gris et vos lignes donc euh, vous avez fini presque fini votre tapis il vous reste à faire une, une les finitions pour ma, pour celui là moi j'ai choisi de faire une ligne une ligne de mailles serrées dans la couleur euh, mauve donc j'ai fait tout le tour, arrivé au coin là, j'ai fait une maille sur chaque, et puis arrivé au coin, j'ai fait trois mailles serrées dans le coin, pour avoir un peu cet arrondi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, mes explications, si vous, si vous trouvez qu'elles sont claires, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, et partagez la vidéo si vous l'aimez, et un like, un commentaire me fera plaisir. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.